Salut les amis de Déchiffre et des Infos Débarrassez-vous de vos talons secs grâce à un produit bon marché que nous avons tous dans notre cuisine. Ce produit est bon marché et fonctionne à merveille pour ne plus avoir les pieds secs. Avoir les talons fendillés c'est très pénible. Ça fait mal, ils peuvent s'accrocher et ce n'est pas très joli non plus. Bien sûr, vous voulez vous en débarrasser et avoir de jolis talons, mais c'est difficile. Pas grâce à cette astuce Finis les pieds comme du papier de verre. Amidon de maïs Parfois, la solution est si simple, qu'il est difficile de croire que ça marche. C'est le cas pour cette solution contre les talons fendillés. Vous n'avez pas besoin de vous procurer des produits ou dispositifs coûteux, tant que vous disposez de ce simple ingrédient dans votre cuisine. Nous parlons de l'amidon de maïs. Cette poudre est très efficace contre les pieds secs, et elle est aussi très facile à utiliser. Sommeil. Voici comment utiliser l'amidon de maïs. Versez généreusement la poudre sur vos talons avant d'aller dormir. Faites bien attention que les fissures soient bien recouvertes d'amidon de maïs. Puis, mettez des chaussettes et allez au lit. Rincez tout l'amidon de maïs le matin et, au bout d'un moment, vous verrez que vos talons commencent à cicatriser et à devenir lisses à nouveau. Est-ce que les fissures de vos talons sont profondes? Alors il peut être bien de d'abord limer vos talons avec une lime spécialisée. Puis, utilisez simplement l'amidon de maïs tel qu'indiqué ci-dessus et l'astuce fera des merveilles. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.